Évidemment le poisson c'est dans notre restaurant, c'est au moins 50% de notre carte, tout au moins. Voilà, et notamment puisqu'on habite à 200 mètres de la mer. Quoi. Notre pêche, euh, elle est achetée soit sur les ports de Concarneau, du Guilvinec et d'Audirne. Voilà, parce qu'il y a de la pêche côtière sur ces trois endroits-là et j'ai la garantie euh, à travers les marieurs avec qui je travaille d'avoir euh, une pêche côtière assurée. La saisonnalité pour nous... Sur euh, tout ce qui concerne les produits de la mer est une valeur essentielle de préservation de la ressource et c'est quelque chose que, à laquelle tous les restaurateurs du territoire euh, français doivent être très attachés. Alors, l'astuce pour valoriser le poisson, c'est un, le produit, notamment en milieu naturel et période de ressources, 2. la cuisson essentielle, et 3. l'assaisonnement et le petit jus qui va avec.